J'adore les aventures! Tu sais que dans les livres, il y a des aventures? C'est super génial! <rire> José et moi, on a emprunté un livre à la bibliothèque. Qui sauvera Bonobo? Hmm. Ah, je l'attends pour connaître la fin de l'histoire. J'ai hâte! C'est long à attendre. Hmm. Ah, je sais! En attendant, tu aimerais que je te raconte un peu l'aventure? Bonobo, c'est le grand frère de Bonobel. Ils vivent dans la jungle et mangent des bananes. Hum. Mais un jour, une bande de babouins a mangé toutes les bananes dans leur coin de la jungle. Bonobo décide de partir à l'aventure pour trouver des bananes, mais ne veut pas que sa sœur l'accompagne. Hum. Je pense que c'est parce qu'il croit que c'est trop dangereux pour elle, Par parce qu'elle est plus petite. Bonobel décide quand même de suivre Bonobo en cachette. Il paraît que les petites sœurs sont comme ça. Une chance, Bonobo est tombé dans un marais de boue et ne peut plus en sortir. Bonobel demande aux animaux de la jungle de secourir son frère, mais chacun trouve une excuse pour ne pas aider. La girafe, le lion, la gazelle et même l'éléphant. Pourtant, L'éléphant avec sa trompe. Ça aurait été tellement facile. Hum. Hum. José! José! Oh, c'est long. Bon, bien. Va falloir attendre encore un bout avant de connaître la fin. Hum. Mais, toi, si tu veux, tu peux aller à la bibliothèque du quartier et lire la fin de l'histoire. <rire> ouais! Bonne lecture!